Et bah voilà! Ah bah t'sais, y a y'a cor... y a, y a, y a Corsair qui joint le Discord pile quand on va sur le niveau pirate, comme quoi tout est lié. Ah bah écoute, on est parti pour la dernière game. Mais non on la On a quand même fait l'intégralité des parcours de ce terrain. Ça fait 2h30 que vous regardez des débiles jouer au golf. Félicitations! Ça fait 2h30 <rire> que, com... que ça commence? À non, à peu Il pas. est 23h donc oui. Ouais, Ah oui. Ça fait 2h30 que j'ai dit allez je travaille. <rire> ah. <rire> Ah, oh. un... ah ça c'est le chômage. Ah, oui. C'est si pas comme si c'était dans 11h oh. que je devais faire une présentation. Quoi. Ça va, ça va. Non, j'ai tiré trop fort oh. <rire> Quel enfer Bon, Fred, c'est pas que t'es sur mon chemin, mais. Bon, Armington, oh, calme euh... toi. Merci. Mais calme-toi, bah, tout le monde est sur ton chemin. J'ai hein. cac J'ai ouais. hein. choqué J'aurais peut-être te poser des questions, il y a peut-être des raisons à ça. C'est peut-être moi qui suis euh... sur le chemin des autres. Oh ah, dommage, j'ai raté. Oh. oh, Putain, je suis dernier! Qu'est-ce <rire> Qu que c'est que cette arnaque? Il y a plus fly-ya-ya, du coup, je suis dernier, la loose. Ah, il en fallait mettre beaucoup plus fort, d'accord. Oh merde. Mais arrêtez de me taper, ça suffit. Arrêtez de me taper. Est-ce que Balca, tu peux partir s'il te plaît Alors oui, j'attendais juste que les autres gens partent. Non, c'était trop fort. Oups c'était pas assez fort. Naaah Pourquoi il a pas des petits freins, là Oh Oh Oh mon dieu C'est incroyable. Balca. Bah, j'ai fait, fait comme ce que t'as fait... Quoi <rire> <rire> bah, C'est la... C'est la, la fin de ce stream. <rire> Je vais aller réfléchir un peu sur ma vie J'espère que vous, ça ira un peu mieux que moi n'hésitez pas à vous abonner Lâcher lâchez pouce bleu Le bleu Oh Oh C'était mon dernier stream Truc horrible Mais non mais... Allez, barrez-vous là casse-toi Je sais pas qui a fait ça, mais j'ai envie de le retrouver lui planter son truc Mais pourquoi ça Allez, le cul je peux si. le coup, si je veux. Non. Qui, qui, qui m'a poussé, putain? Qui m'a poussé? <rire> oh putain, Diddles. Oh putain, France. <rire> je bouge <rire> pas. Non. Oh mais quel enfer. Hein. Oh là là, mais impeccable. Mais ce joueur! Oh, oh mon Dieu, oh, mon Dieu <rire> mais. Putain gueule, bah. Mais regardez-moi ce niveau de jeu. Mais j'en peux plus de toi. Mais regardez-moi ce niveau de jeu incroyable. Ah oh non, mais je suis désolé. Voilà, Galandur qui dit Balka MVP. C'est une géométrie, voilà. <rire> mais Balka, mais c'est Slatan sans le swag. <rire> <rire> oh mon dieu. Ah, c'est le niveau avec des rooks, bon, d'accord. Intéressant. Ce <rire> <rire> ah, sont des c'est ceux des feux. Bon, euh. Mais arrêtez de frapper Je me suis fait cake par tout le monde Cake Ah, oui, ça c'était trop fort. <rire> Bon. Non j'ai dit cake. Ah, c'était encore trop fort. Cake. Ça c'était bien. Putain. Tu oh là la... non non non non tout pas. Oh <rire> Alors Maëlira, il est toujours aussi insupportable Balka. Oui. Euh, oui. oui non mais oui Fred oui. peut confirmer oui parce que c'est. Ne, euh... ne se prononce pas. <rire> <Ne> se prononce... <rire> N a. <rire> oh. ah, c'est pas vrai, c'est insupportable oh. je le suis encore plus moi. Non ah ça non, va. Oh non Francis, Oh non macho, Oh non, oh non horrible. T'es quand même la seule et unique personne de serveur que j'ai bloqué, hein oui voilà. <rire> bah je suis quand même la seule et unique personne de serveur à cette fait euh, ban du serveur. <rire> déjà, <rire> déjà. <rire> ça pour une sombre histoire de, <rire> de Non. La <rire> mienne. <rire> On va pas être copains. Non. J'ai rien dit, j'ai juste dit pour une sombre histoire le charcuterie ouais. ta mienne, je n'ai rien dit d'autre. Ouais, ouais, ouais. Bon bouger là. Les bolos qui ont qui ont fail. Merci. Mais calme-toi. <rire> je te jure, t'es le pire per... le pire gagnant. <rire> mais gagne pas en plus, oui, c'est ça le pire. Ah bon si je suis premier, ça va quand même. Un peu je de suis fait. premier. Enfin, ouais. <rire> non mais voilà, non mais je suis un diesel. faut juste que je Coca, je <rire> Quel enfer Mais quel enfer mais Tu, tu, tu, tu roules à l'huile de colza, de quoi tu roules Je roule au le... selecto. <rire> selecto. Arrête de prendre la route des pros. Faut <rire> <rire> le selecto. Le moteur c'est du caramel quoi. <rire> eh, c'est toi qui dis à journée que je bois du pétrole, donc non. À un moment, Alors on... c'est pas pour dire, mais il y a tout le monde sur le chat qui espère que tu perdes Badka. Non, il a que Discord, arrête, euh, arrête okay. de mentir. Bah, moi, perso, bah, je passe en mode tryhard. Il est temps de frapper euh, Balkany West. Ouiiii Meilleur joueur du monde. Bah bah, bah, bah, bah. Allez hop, deux coups. Et voilà, on peut passer par-dessus. Alors... Dans les oh, Balkans il attend que tout le monde se tire Mais j'attends <rire> pas j'étais en train de répondre entre... Parce que c'est un lâche <rire> C'est quoi ton problème trappe Armington mais non pourquoi t'es parti Vas-y tue-le tue-le tue-le Ah c'est <rire> dommage ça Oh Armington a failli mettre en, <rire> en gros aller ouf quoi Un non gros dunk Oh nice Pourquoi tu l'es le quitte pas Merci, oh, bien, merci, ça, de, ça, merci, de ça, les galants ouais. qui me soutiennent. Qu'est-ce que j'ai fait, putain Non, pourquoi j'ai fait ça Ah non, ah, c'est... Oh Ah si j'avais mis un tout petit peu plus de force J'aurais one tap. Ouais, si t'avais mis d'un coup, t'aurais fait un all-in-one, ouais. Exactement. <rire> Mais là, j'ai juste fait un birdie, du coup, c'est dommage. Quelle tristesse. <rire> Mais il va où? Oh putain! <rire> je... <rire> <rire> je pas... je pas quoi, ce mini coup, coup que tu viens de mettre? Ouais, je sais pas, non, non, non, écoutez, j'ai perdu mon moyen. Euh... C'est pas c'est un choc, c'est un choc. Ça arrive même. Ouais, euh, 39, je suis dernier, tout va bien. Je suis content qu'il y ait ah, une personne. Le... <rire> <l 'armée>. <rire> <rire> <rires> ai un... Mais non, que bon, et de vous non, mais, ah, c'est ça, c'est ça. Ah, c'est ça, c'est ça. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. je c'est ça. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. c'est c'est ça. c'est ça. ça. c'est ça. c'est ça. c'est ça. Moi j'ai une, for... j une... 0, Oh j'ai oh, oh, sauvé Francis euh... Je ne enfin, sors pas du Francis. premier coup, ça n'a pas de sens. Moi j'ai tapé genre 3. Mais casse-toi toi, ouais, parfait. toi Merci Mais casse-toi Je vais te bloquer. <rire> mais putain Voilà, bah il n'arrive pas à remonter Achève-le Francis <rire> Francis Je réfléchis à toi ah. Mais putain mais Faut pas réfléchir, faut juste foncer sur Malka. J'ai été nul. Allez le petit 14 là. 14 Mais évidemment! <rire> ah je vais, oh, je vais tenter un, un, un trickshot de ouf, regardez-moi ça. Mais. <rire> ah putain, c'est trop fort. Ah oui, ça aller. <rire> Bah, j'ai tenté, j'ai tenté, pardon de ne pas être un lâche. Pardon de pas me contenter de, de, de ce que fait tout le monde hein, et de vouloir suivre le chemin euh, fléché. Moi, j'essaye je, de sortir un peu des, des rangs, tu vois. Des sentiers oui, battus. Des sentiers battus, merci. exactement. Et ok, merci Raël. Voilà. Et bah voilà Un bon 31 t'as vu ton score oh, toi peut sortir. <rire> Ah oui mais t'es plus premier au moins, gros il Putain mais y'a tellement de billes qui tapent partout. Mais ouais, cassez-vous Mais cassez-vous Mais, cassez mais j'étais parfait J'étais parfait, on dirait moi putain. Du calme les chevilles. Non mais je le fais en. Ah putain J'aurais dû le faire en deux. Non Dis mais date, le... je sais que tu me disais. Ah merde la, ma... putain. la manière dont je suis arrivé au truc, j'aurais je... dû. J'aurais pu le faire en un coup. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des. Non, con Ah, bolos. Ah, la tristesse Il joue le beau jeu lui. Voilà, Galandur qui comprend. Mais il joue non, pas mais le beau jeu. Galandur, arrête de. Hein. Mais arrêtez les rageux, je vous entends pas Mais il joue pas le beau jeu. Mais calmez-vous Il joue rien, Belka. Il joue rien. <rire> bah, Didos, déjà, essaye de finir le niveau, voilà, enfin, Là, merci. Essaye de faire une phrase oh, sans hésiter. VITE! Bon, alors c'est pas où? Ah, bah c'était pas ce qu'il fallait que Moi <rire> bah, je tente par là. Ouh, c'était un peu fort. Ah non, ça va. Est-ce que c'est bon? Oh, ouais. j'ai fait comme toi. Ah, c'est un trou! Ah, mais c'est comme ça qu'on gagne. Non! Hein, ah quoi ah. ça? Il faut aller où? Non! Un peu trop, trop, trop fort. Droit. Un chouïa. Ah, c'était pas mais... ça. <rire> Calme-toi, Balkanyo. Bon, bah, euh... Putain. Deux je me suis repositionné de l'autre côté, stop. super. Oh, putain. <rire> non, je sais ce que je vais faire. Nice euh, c'est bon. Stop Non mais peu. pourquoi j'ai fait. Mais, mais non Non mais je, je je tente des trucs là, je. On voit <rire> le skill. Stop Merci. Je, <rire> vous le dis, je vous le dis tout de go. <rire> oh et bah ben alors J'en ai marre de ce jeu. <rire> oh on passe par la petite charrette comme les petites vieilles. C'est quoi ton problème <rire> Je comprends pas. C'est quoi, quoi ton problème <rire> Je fais le beau jeu. J'ai pa pas passé 6 strokes sur 8 à faire, à essayer de faire un truc stylé. Genre calme-toi, je sais pas. Bien joué ça Fred. Putain, 2 strokes Armington, waouh. Wow. Ouais. C'est surtout j'ai essayé de passer sur la gauche pendant un bon moment qu'il qui avait que ce chemin. Non mais la gauche ça, ça mène à rien. Ça, oh là là. Ah oh non. Ah trop fort. Ok. Ok vu. Ok vu numéro. Mais un. arrêtez de me pousser. Balkan, quoi, en arrêtez pas. de me pousser. Et tout le monde déteste Balkany West. <rire> <rire> Ah c'est ah, joli Francis de l'outil <rire> T'as vu J'aime <rire> jouer avec mes amis. Arlington t'es rentré dans le truc et t'es ressorti. Ouais donc c'est... Bon, moi je me suis très bien centré. Double T'as okay. vraiment pas eu de bol quoi. Oui Charles, j'avoue que le, le... Je vous l'ai dit tout de go, quand je l'ai dit... T'as <rire> senti que... que J'ai ouais. senti, senti hein. que j'avais 68 ans. <rire> Ah, tout droit Ok. Arrêtez de me pousser Ah mais Il faut C'est toi, toi. quoi ton problème de Mais arrêtez, arrêtez oui. Mais -faire. Le trou du haut, il rapporte plus de points. Comment ça il va qu oh, quoi Je me suis fait... Putain, je me suis un arnaquer par le temps. <rire> ça. Putain Mais non mais... Non mais tu te fous de ma gueule j'espère Tu te... Et eh bah ben alors Balca oh non, Quoi qu Ah oui ok d'accord. Ah mais je suis au meilleur endroit possible là. Mais <rire> <Voilà. rire> c'est quoi ce canon là qui fait 0 euh... en faut fait faut rester dedans, dedans et affirmer. Après... En fait faut rester dedans surtout faut pas essayer de... Non, en fait moi j'ai dashé d'un coup et ça passe mieux que qu'avec le canon qui tape. Hein. Tu mais vas-y! Mais... Tu restes dedans, par exemple. Là, Balka ah il a okay. rien compris. Voilà, j'ai rien compris. <rire> Feu! Et voilà. Pouf. Mais pourquoi quand tu vas dans l'eau après ça te. Bah parce qu'en fait t'as l'eau claire, tu peux nager dedans et sauter. Et l'eau foncée en fait tu meurs. Ah ouais, d'accord. Voilà. <rire> oh non, Balka euh... est repassé devant quoi. C'est vrai? Ah non, il est euh, égalité. Il est loin! L'Wang Il est L'Wang Il est... Balca il n'existe plus hein, c'est... t'as oh, vu mais ton plus... score, Diddle, ça T'es derrière c'est Jean-François de d'ici, hein, c'est... Mais en plus, Balca il fait du parisianisme Il y a un bout d'accent qui ressort du sud et ça y est quoi Quoi <rire> De quoi, quoi parles-tu <rire> C'est parce que tu faisais il est L'Wang Il est L'Wang Mais non mais c'est parce que quand, quand je suis avec ouais, toi, je suis ouais. obligé de... Non mais je vois les mecs comme ça, t'inquiète... <rire> Mais quoi Mais je me suis fait arnaquer Allez, s'il te plaît, merci. Je te rappelle que Macron, hein, <rire> il a réussi en venant de la province. C'est vrai. C'était oh, gratuit mais... Francis. Mais allez, mais quand tu veux le la, la, la, la boule. Allez, merci. <rire> non mais Armintone, calme-toi <rire> oh, non, non <rire> J'ai tenté le trick shot. Ça n'est pas passé. J'ai tenté... Je sais pas ce que j'ai tenté. Oh, voilà. Est-ce que tu peux nous apprendre quelque chose de nouveau j'ai tenté un truc, appeler, pas... mmh, La rambarde, là. Ah, est-ce que Armington fait la technique de fly Je pense que oui. C'est quoi C'est attendre les gens devant le point du truc. <rire> C'est vrai Pour les défoncer. <rire> voilà, genre là. Tue-le Tue-le Tue-le <rire> Que bon non, quoi, non, non. Allez en Oh non! Bah voilà! En plus, j'ai peur j'ai peur d'Armin quoi. Mais non, ouais. je suis rentré, c'est juste pour Merci Fly qui m'encourage! Mais il t'encourage pas du tout! Quoi? Mais si, il dit nice! Ça. <rire> Alors, euh, André, sympa je le frère. couteau que tu me plantes dans le dos! Ouais, mon magnifique skills au Golf. Voilà. Puis le milieu, tranquille. Balkany Exactement. West avant-dernier! Mais moi, je tente le beau jeu, écoutez! Euh... <rire> Mais tu tentes rien du tout Mais calme-toi, toi Tu tentes d'avoir du swag et tu, tu perds à chaque fois <rire> J'ai gagné la dernière, j'ai plus rien à prouver T'es hein. <rire> J'ai plus rien à prouver, moi Allez, s'il te plaît, fais pas, fais pas le con. Ok, nice. Mais j'ai gagné deux parties, qu'est-ce que tu veux Mais je parle pas de toi, t'es pas le centre du monde, Fred Watt Mais arrête de dire ça à tout le monde Oh. Oh Non stop Frère de con. Deux coups Oh ça me l'a validé Pfff T'as fait quoi là <rire> T'as fait quoi là, <rire> fait quoi, là Tu m'as mieux placé que tout à l'heure Dalka dans l'eau, dans l'eau... Et t'as quand dans... même raté <rire> Bah oui parce que j'y vais être doucement Doucement Calmez-vous Je te plante doucement, avec amour hein. Oh ça va, oh, tu me la fais pas un Alors. Alors, Sky qui confirme bien qu'il t'encourageait pas, Balkan. Par oui, il faut passer Oui, c'est bah, évident parce que. Voilà. Qui voudrait m'encourager <rire> euh, voilà. Comme la police. Mais. Je me suis fait bloquer. <rire> <Okay. rire> merde. Oh là, je suis parti aux fraises. Je suis parti aux fraises. Mais. Oh dégage. Oh break... yes, allez, dégage. Oh, non, mais... oh, Bolos. Okay. La guerre, Bolos, <rire> allez il est bien Allez le spawn j'espère d'Idels hein Quel spawn Je suis dans le trou. Putain Arneck, pourquoi à chaque fois moi je me fais risette au spawn Je suis derrière Balca. En fait, Merci là. Des... <rire> quand, quand ça te vire, ça te remet un coup en arrière. C'est même pas à oui. l'endroit où t'étais au moment où t'étais. Ça te remet un coup avant donc en fait si on te flingue au premier coup bah tu retournes au spawn. Par exemple. Mmh. Mmh. Mmh. Ah, ça c'est mmh. à cause de Balka, en vrai. Aurait... <rire> <rire> Feu ça fait quoi si on fait ça Oui Merde Ah bah... Ah oh, bah super Pourquoi on a suivi le bolos de la game Ah <rire> oh, J'ai pas fait assez fort Mais c'est toi le bolos de la game et... <rire> <rire> Je suis parti sur la plage moi <rire> Ouais c'est mignon, tu, tu, tu visites Sur la plage Seul sur le sable les yeux loup Stop à la balkaphobie <rire> La balkaphobie, on appelle ça le bon sens chez moi. Bon. <rire> ça, c'est pas le respect qui t'étouffe ça. Je <rire> connais pas. Faut passer à gauche. Alors moi je dis, faut, faut, faut suivre le tryharder, donc c'est Diddle's, donc c'est à droite. Non mais faut passer à gauche. <rire> Moi je fais des trajectoires qui ont pas de sens, c'est magnifique. Ah mais Ok, je me suis fait... What Ok. Je me suis fait... What, what What, what Fred, what <rire> oh, Ah, c'est ah, au bout qu'il y a le Kraken un... Meilleur niveau. Bordel de... Allez, la... all-in-one Bordel... Comment ça, all-in-one Comment ça, bah oui, all-in-one est all Ah, est-ce oh que, que je tente Je vais tenter ah, ça. Apparemment, ouais. C'est l'enfer je suis obligé de perdre. Ah non Non C'était si je beau Pourquoi le jeu, s'il te plaît, donne-moi le... Donne -moi que je suis obligé de mourir en boucle, oui oh, non, oh, non. C'est bugué Ah c'est bugué Ah c'est la faute du jeu, évidemment Mais non, mais tu vas, tu vas voir si ça passe à moi. Je crois que je suis obligé de mourir en boucle. Qu'est-ce Qu que, que tu racontes Parce que le jeu m'amène à un endroit où il m'envoie automatiquement avec de l'élan... Mais tu sais coup... que tu peux sauter pendant que... Ah non, c'est bon. Toujours à se plaindre, voilà tout ça pour voir la caméra sur lui. Voilà. Monsieur <rire> fait l'intéressant. Mais calmez-vous Mais calmez-vous <rire> Ah, le meilleur. Qu'est-ce que je l'aime sur la oh canine Mon dieu. Okay. ok. Donc là, faut réussir à passer sans se faire deny. Oh oh Oh, non, je me suis fait Ah. Oh là, c'est l'enfer. Ah, ah oui, c'est vrai bien. que c'est l'enfer à la fin. J'avais oublié. C'est trop bien la fin. Non, Coca. C'est hyper dur. dur. Merci. Bon. Ah, désolé, ah non, t'es pile devant. Vas-y, je. Attends. Ah, c'est trop dur. Oh être... oh. Putain, oh oh euh, ouais. Genre... J'ai fait le signe de Jules devant. Non mon PC, non non euh, <rire> ah, c'est le signe de la Oh non, mais qui fait ça? C'est quoi le signe de Jules Bah, plein de gens bien. Mais ouais. non, on me virait du terrain. Mais c'est très bien le signe de Jules. Mais personne Arrêtez de me frapper <rire> Non mais. mais putain, tu sais quoi, mais, mais je suis cool de... Déjà, faut être de droite pour pas aimer le signe de Jules. Et bah. Bon. Bonjour. <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> Allez hop, c'est fini. Ah, j'y arriverai jamais Mais j'avais oublié qu'en fait, ça sert à rien d'essayer de... de bien jouer au trou d'avant en fait, tous jouent ici. Mais c'est full luck c'est toi là, le. Oh, non, j'ai 102. Euh... Tout va bien, je suis dernier. Mais non Mais non <rire> <rire> Mais non <rire> Putain, mais qu'est-ce que je fais Qu'est-ce qu que je fais Personne ne sait. <rire> mais, que, mais quoi Non, j'ai pas mis autant de force. J'y arriverai jamais. Putain. Et voilà. Non, ça m'a repositionné, 30. comme ça, je peux utiliser mon, 3... mon 13ème stroke. Voilà. Ah, je me suis fait fouetter! <rire> Out of drugs. Égalité à 102, secondes. Ah bah voilà! J'aimerais bien féliciter le gagnant, mais il n'est pas sur ce Discord, malheureusement! Bah si, il le dit, GG! Je... Est-ce que, ouais, est que tu entends et ce que je dis? J'ai dit il n'est pas mais sur ce trash, Discord! Mais je trash Balka, mais dernier! Oui, dernier <rire> euh... C'est marrant que ce soit un Balka, mais esprit de boîte à la fin! Ah mon dieu! Non. Horrible ce jeu, j'y rejoue plus jamais, je vais le désinstaller. Euh, bref, <rire> euh, et bien, en espérant que ça vous ait plu, euh, parce que clairement des amitiés euh, sont mortes pour que ce stream euh, aille jusqu'au bout, donc j'espère que ça valait le coup.